Avec les outils intégrés au logiciel Smart Notebook, il est possible de créer dans une page de tableau ses propres illustrations, dessins et autres schémas. On peut illustrer la méthode à mettre en œuvre à travers la fabrication de ce crayon que l'on pourra utiliser par exemple pour identifier sur une page du tableau une zone destinée à l'écriture des élèves. Ce crayon est l'assemblage de trois formes simples créées successivement, un rectangle, un triangle et un cercle. Pour faciliter sa construction, on peut céder des repères d'alignement qu'il faut alors activer. Dans la barre de menu, on choisit Affichage puis Alignement. On coche les cases Afficher les repères des objets actifs et Positionner les objets sur les repères. On choisit une couleur bien visible puis on valide son choix par OK. Dans la barre des outils, on choisit l'outil Forme. On sélectionne un rectangle. Dans le panneau latéral des propriétés, on choisit l'épaisseur la plus fine, pour le style de ligne, et le rouge comme couleur de remplissage. On trace verticalement un rectangle. On choisit ensuite un triangle, avec le jaune comme couleur de remplissage, et une bordure fine noire. On trace le triangle point en haut au-dessus du de rectangle. On prend l'outil sélectionné pour ajuster la position et la taille du triangle en cédant des repères d'alignement. On prend à nouveau l'outil forme et on choisit un cercle pour lequel on choisit un vert comme couleur de remplissage et une fine bordure noire. On trace le cercle à l'autre extrémité du rectangle. Avec l'outil sélectionné, on ajuste sa position et sa taille. Il faut placer le cercle derrière le rectangle. Le cercle étant sélectionné, on clique sur sa flèche de menu. Et on choisit Ordre puis Mettre en arrière-plan. On sélectionne les trois formes. On clique sur l'une des flèches de menu et on choisit Regroupement puis Grouper. Ce nouvel objet peut être dupliqué. Il peut être agrandi ou réduit. On peut le faire pivoter pour lui donner l'orientation que l'on veut. Il pourra même venir enrichir la galerie attachée au logiciel.